Bonjour à tous Dans une précédente vidéo, je vous avais lancé un petit défi. Trouvez un produit que vous avez dans votre cuisine et qui vous permettra de différencier visuellement l'eau chaude et l'eau froide si vous en ajoutez dans chaque verre. Je vous avais proposé deux solutions basées sur le même principe. Ajoutez une goutte de colorant alimentaire ou un sachet de thé. Dans les deux cas, la vitesse de déplacement des molécules d'eau augmentant avec la température, la diffusion du produit ajouté est plus rapide dans l'eau chaude que dans l'eau froide mais vous m'aviez proposé plein d'autres solutions. Alors, en cette période de Noël, j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau et de les tester. Une des solutions proposées repose sur le même principe que les miennes, le déplacement plus rapide des molécules dans l'eau chaude. Charlie suggérait de mettre quelques grains de poivre à la surface de l'eau, ils devraient se déplacer plus rapidement sur l'eau chaude. Testons Globalement, aucune différence observée dans les mouvements des grains à la surface de l'eau. En revanche, on peut effectivement distinguer l'eau chaude de l'eau froide quand on y verse du poivre. Ce n'est pas évident à voir en vidéo, mais quand on verse du poivre sur de l'eau froide, il reste bien en surface, alors que quand on en verse sur de l'eau chaude, il tombe en partie jusqu'au fond du récipient. C'est dû au fait que la tension de surface, qui permet au poivre de flotter et dont on avait déjà parlé dans une précédente petite manip, diminue quand la température augmente. D'ailleurs, quand on ajoute du liquide vaisselle, qui diminue la tension de surface, l'effet est bien plus spectaculaire avec de l'eau froide qu'avec de l'eau chaude, où les grains de poivre du fond du récipient ne bougent pas. Une série de propositions reposait sur le fait de mettre dans l'eau des choses susceptibles de fondre. Cette fonte devant être plus rapide dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Corbin pensait à du beurre, mais Anna du chocolat, testons Je pense que ça ne surprendra pas grand monde, mais dans les deux cas, ça fonctionne effectivement très bien. Plusieurs d'entre vous ont aussi pensé à des glaçons. Testons Effectivement, la fonte est plus rapide dans l'eau chaude que dans l'eau froide, mais on peut aussi faire la différence sans avoir besoin d'attendre que ça fonde. On ne l'entend et ne le voit pas dans la vidéo, mais comme l'avait suggéré Sylvain, la différence de température entre l'eau et le glaçon produit un choc thermique qui conduit ce dernier à se fissurer, de façon beaucoup plus marquée dans l'eau chaude que dans l'eau froide. La différence peut donc se voir et potentiellement même s'entendre, sans attendre la fonte du glaçon. Une autre piste de réflexion était que l'indice de réfraction varie en fonction de la température, autrement dit que l'eau n'influence pas la propagation de la lumière de la même façon quand elle est chaude et quand elle est froide. C'est physiquement vrai, mais la différence est assez faible. Va-t-on pouvoir la voir de nos propres yeux Première approche, suggérée par Nikos, mesurer le diamètre apparent du fond du verre, c'est-à-dire le diamètre du fond du verre qu'on voit à travers l'épaisseur d'eau. J'ai essayé de plusieurs façons sans réussir à voir de différence. Même en posant du papier millimétré sous les verres et en mesurant la longueur visible d'un ou deux carrés de papier millimétré à travers l'épaisseur de l'eau, il n'y avait aucune différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Deuxième approche, voir si la température de l'eau influence la façon dont elle dévie un faisceau laser. Soyons honnêtes, ça marche Mais c'est galère et j'aurais abandonné si la personne avec qui je vis n'avait pas décidé de relever le défi. Après avoir fait les calculs, on savait qu'on pourrait théoriquement voir une différence mais il fallait se mettre dans les bonnes conditions avec un récipient utilisé de façon asymétrique par rapport au faisceau laser, en fixant l'ensemble des éléments avec du scotch pour que rien ne bouge, en siphonnant l'eau froide pour la remplacer par la chaude sans déplacer le récipient, et en projetant sur une surface placée à plusieurs mètres de distance, on voit bien une différence. Mais ce n'est vraiment pas la méthode la plus pratique à mettre en place chez vous. Enfin, Damien proposait deux tests différents. Tout d'abord, de voir si la différence de température entre les deux verres d'eau était suffisante pour modifier la vitesse à laquelle une poudre peu soluble se dissoudrait. Le plus approprié pour tester ça m'a semblé être un bouillon cube, théoriquement soluble dans l'eau mais pas évident à dissoudre, en tout cas à froid. Et effectivement, ça marche beaucoup mieux dans de l'eau chaude. Deuxième test proposé par Damien, voir si la différence de température de l'eau influençait la stabilité des émulsions réalisées avec cette eau, par exemple en y mélangeant de l'huile. Si vous avez bien suivi les dernières petites manipes, vous savez que certains liquides ne peuvent pas se mélanger facilement, on dit qu'ils sont non miscibles. Une émulsion consiste justement, via différents procédés, à réussir à faire se mélanger deux liquides non miscibles. J'ai donc essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau froide ou de l'eau chaude. Avant même de mélanger, on voit bien que l'interface entre l'huile et l'eau n'a pas le même aspect selon la température de l'eau. Et quand on mélange, même si l'eau et l'huile restent non miscibles, le comportement n'est pas le même avec de l'eau chaude qu'avec de l'eau froide. Donc c'est aussi une technique qui marche pour différencier l'eau chaude et l'eau froide. Les bulles d'huile sont plus petites au contact de l'eau chaude. Voilà, cette vidéo était ma façon de vous remercier d'être là et de soutenir la chaîne dans ses tentatives et ses évolutions. J'espère qu'elle vous aura plu Bonne fête à tous et à bientôt pour de nouvelles petites manips